l'accès à une qualification professionnelle pour exercer une fonction de travail peut se faire à travers aussi le travail. Euh, on voit bien euh, l'axiome développé par le BIT comme quoi on apprend en travaillant et quand on apprend en travaillant, on peut s'en prévaloir par rapport à l'étude professionnelle. Donc on peut avoir des compétences techniques dans une situation d'insertion et on y ajoute la dimension Éducation dans la formation professionnelle et c'est ce qu'on fait dans l'apprentissage traditionnel. C'est pourquoi ça comporte des valeurs énormes et le rapport le dit bien, il faudrait allier la productivité à l'inclusion sociale. Et la qualification professionnelle permet à des travailleurs indépendants d'acquérir ces compétences techniques-là qui le reconnaissent sur des échelles de qualification et de catégorisation liées aux branches professionnelles et qui leur donne la voie de progression et d'acquérir des niveaux de qualification extrêmement importants. Donc, nous devons dans notre économie mettre l'emphase sur le développement de compétences techniques. Même sur les financements là, qu'on donne aux jeunes, on devrait d'abord nous poser la question, est-ce qu'ils ont les compétences techniques à exercer le travail qu'ils souhaitent euh, faire. C'est la main-d'œuvre, la productivité de la main-d'œuvre est faible à cause justement du manque de qualification. Et, et, et cette, puisque la main-d'œuvre est peu qualifiée, la croissance économique, même quand elle est soutenue par des infrastructures, ne peut pas être captée par cette main-d'œuvre-là. Ça ne rentre pas dans l'économie à cause du fait justement du manque de qualification. C'est parce qu'on est qualifié qu'on peut occuper des postes. Et quand on occupe des postes, qu'on peut avoir des revenus, que ce soit en auto-emploi ou en emploi salarié. Il faudrait avoir des compétences techniques. Et c'est quand on a des compétences techniques qu'on peut accroître les revenus. Alors, quand une croissance est portée par des investissements importants ou bien par un secteur productif donné, ça ne rentre dans l'économie que par le biais de compétences techniques de la force de travail.